mm uh -huh. Bonsoir, bonsoir. Euh, si vous avez des questions, je pense que c'est aujourd'hui que vous devez les poser. Donc, préparez vos questions si vous en avez. Bonsoir Yvette. Bonsoir. Je capte toute énergie négative. Je vais retourne en envoyer. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ou moi ne peut prospérer. Je viens bloquer toute entité négative qui serait ou pourrait être envoyée pour des distraire. Euh, les personnes qui vont écouter cette vidéo. J'ouvre votre esprit. Je demande lucidité. lancer TikTok Pe pas vos questions je n' pas encore un. Hein. Maybe we make a deal. Maybe we make you a wrong name. Nothing we we'll get better. You find work and I get promoted and you will get more to the better. Bonsoir. Arisco. Ok. Là on est vraiment connecté. Bonsoir. Je vais, on va parler de spiritualité je vais parler je prends les petites questions de base que généralement je suis très profonde dans le quand je fais les directs donc euh, aujourd'hui euh, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre les plus petites questions ok voilà donc je chasse toutes mauvaises énergies Tous ceux qui me connaissent, qui disent déjà H Jojo, là, on ils vous bloquer. Vous avez suivi. On n'est pas ici pour les mêmes raisons. Voilà. J'invite le Saint-Esprit. J'invite vos ancêtres, vos anges, vos guides. Appelez le nom de vos ancêtres grand-mère toute personne qui est décédée je sens beaucoup leur présence donc peut-être je vais partir par là bas que je vais partir ce soir beaucoup d'entre vous vous êtes vous paraissez vous avez l'impression d'être seul donc bonsoir je vais super bien quand vous pouvez me voir je suis en direct avec deux heures dimanche donc je pense que je vais bien euh, si je veux venir en direct, c'est parce que euh, j'ai des choses que je dois, j'ai des questions que je dois répondre euh, venant de vous. Ok. On va commencer. Donc il y a, vos nom, Monsieur Abraham. J'appelle ma mère Aurélie et je demande quand ils viennent qu'ils puissent nous guider de là où ils sont tombés que nous ne tombions pas que là où ils ont échoué que nous on n'échoue pas Que tout ce qu'ils nous ont dit depuis qu'on a oublié qu'ils nous le rappellent qu'ils viennent nous guider dans nos rêves qu'ils nous parlent en journée Bonsoir Bamako. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore très superficiels. Et quand quelqu'un meurt, vous pleurez seulement la mort superficielle. Vous ne savez pas que c'est juste leur chair qui est parti. Si vous arrivez à accepter que Jésus est mort et que son esprit est là pour vous aider. Pourquoi vous ne pouvez pas croire que l'esprit de votre grand-mère est là? Bon, Corinne demande, est-ce qu'après le bain de sel, on peut se oindre le corps? Oui, tu peux te oindre. Mais le plus important, tu te sèches. Laisse le sel sécher sur toi naturellement. Dans l'eau salée que tu as mis sur toi, là. ne mets pas l'huile. Pardon, ne mets pas la serviette, pardon, ne te sèche pas. Laisse ça sèche seul. Même si ton papa a été tué par son cousin, il faut que tu laisses Laisse passer. Donc, il y a une autre question. Dans votre huile, il faut développer l'habitude de mettre ceux qui ont lieu de blindage, vous mettez ça dans votre huile. Euh, il y a aussi des poudres que vous mettre. Euh, dans vos kits, vous avez les, les poudres maison manquées. Euh, bonsoir, la, la main, tu viens de me bloquer. Oui, je viens de te bloquer. Moi, elle te bloque, tu viens ici, elle te bloque encore. Tu as compris, papa? Ou c'est maman? Tu as compris? Ok. Bon. Comment faire? Il y a Brunel qui demande comment faire pour grandir spirituellement. Qui a l'habitude d'adopter? Ça, c'est très, très, très important. Euh... La croissance spirituelle, il y a des événements qui peuvent provoquer votre croissance spirituelle. Mais je dis toujours, n'attendez pas que, euh, n'attendez pas le décès de votre mère ou le décès d'un de vos enfants ou bien votre, de frôler la mort quand tu as un accident, j'ai failli mourir. N'attendez pas les situations aussi, aussi fortes pour, pour dire ok, euh, je vais je vais maintenant devenir spirituel. Ok, euh, n'attendez pas ça, C'est pas nécessaire, je dois mettre dans le groupe que je suis en direct. L'évêque spirituel c'est d'abord une décision, je me rappelle à l'époque, euh, j'ai vu dans la Bible un passage, je vais vous le lire. Donc, le passage c'est dans jacques jacques chapitre 4 pour ceux qui sont dérangés j'enseigne avec la bible donc si ça dérange quelqu'un je ne m'excuse pas euh, ça veut juste dire que je ne suis pas ta personne pour t'enseigner okay. jacques chapitre 5 4, verset 8, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La spiritualité ne peut pas se séparer ou être en le ou bien être, on peut pas dissocier la spiritualité de la purification de cœur et la purification de corps. On ne peut pas les séparer. Et je rappelle aussi que la spiritualité n'a pas un couloir unique. Parce qu'il y a des personnes parfois qui aiment qui sont plus spirituelles que d'autres personnes. Dès que quelqu'un vit comme moi dit que je connais plus que telle personne, il n'est pas spirituel. Absolument pas. c'est pas une compétition. plus important, détecte ton couloir. Dès que tu connais ton couloir, reste dans ton couloir. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, on a tout en ligne aujourd'hui. Alors, si peu importe ce que tu veux, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui est en direct en train de faire ça. importe ce que. In English is James, James, yeah. French, euh, c'est Jacques. English is James, yeah. James chapter 4, verset 7 et 8. Donc, si vous voyez bien, les gens qui sont même très spirituels ne le disent pas. Vous allez être quelque part comme ça, vous allez chauffer, vous allez montrer que vous connaissez la Bible, vous allez montrer qu'on sait euh, le, les, trucs, les ancêtres, vous allez montrer, montrer, montrer. La maison sera calme. plus tu veux être spirituel, plus tu es spirituel, plus tu comprends que tu ne connais pas. Celui qui vient vous montrer qu'il connaît, il n'est pas encore là-bas. Non. Belle trade de Kink. Oui, je te dis, moi, déjà, dis, même quand tu commandes à mon direct, je n'aime pas trop ton aura. Je peux dire que tu as 60%. Je te tolère 45%, on va dire comme ça. Tu as compris. Donc, j'ai compris à travers ce passage très tôt dans ma vie que il y a l'acte où Dieu t'appelle, il y a aussi l'acte où toi-même tu viens à Dieu. Toi-même tu viens à Dieu. Je dis que Seigneur, je viens. Ça peut être tes ancêtres, hein. je sais pas. Le truc c'est quoi, je ne rentre pas dans les batailles. Parce que je sais qu'en en ligne, il y a les gens, les, les je les pas je, je ne rentre pas dans ça. En anglais, on appelle ça « déconstruction. Euh, J'ai traversé ma période de déconstruction. C'est-à-dire, ma spiritualité a commencé dans l'église. Et... Je crois j'étais juste figée sur tout ce qui était seulement l'église. Et... Euh, J'étais en Angleterre, donc je n'avais pas, euh, pas connu la spiritualité ancestrale quand j'étais en Afrique. Je suis arrivé en Europe, je me suis ouverte à la spiritualité, au christianisme. J'ai commencé, mais j'avais beaucoup de zones d'ombre. Ce qui fait que quand j'ai commencé ma, ma période de déconstruction, c'est surtout, la déconstruction c'est quand tu commences à questionner tout ce qu'on t'a enseigné. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est seulement Jésus Pourquoi, pourquoi donc tu commences... Généralement, c'est peut-être parfois que tu étais déçu, tu as servi Dieu pendant longtemps. Après, tu vois, il n'a pas répondu. Tu m'as demandé est-ce que le Dieu s'y aime Est-ce qu'on m'enseigne même bien que Dieu Voilà. Et elle, le Marcy, il y a Marcie qui dit qu'elle est kamite de base. Et elle a demandé la direction et elle est tombée sur moi. Voilà. Et vous savez, dans les enseignements, je ne force personne à me suivre. Vraiment. Je vous dis toujours ne faites pas ce qui est contre votre, votre esprit. Parce que vous serez toujours un truc en vous qui va vous quitter. Donc, vous devez développer la capacité de vous écouter. Tu peux avoir des périodes où les enseignements des camis t'attirent beaucoup. Parce que le truc à l'église qui a fait que je questionne beaucoup de choses, c'est que on demandait d'avoir l'esprit seulement comme ça. Genre, ne regarde rien d'autre, n'écoute rien d'autre, euh, ne lit rien d'autre. Ne, ne. Donc, pour eux enfin, pour les chrétiens, c'est seulement... Si ce n'est pas Jésus, c'est rien d'autre. Si ce n'est pas Jésus, tu me... Likes. Il y a ce radicalisme-là. Et ce qui fait que quand je partais évangéliser, je me disais toujours, donc tout le reste-là va mourir, ils vont partir en enfer seulement. Bon. Et vraiment, parmi les chrétiens, même, il y avait certains chrétiens là que leur moralité était très questionnable. Du coup, je me demandais, Dieu juge alors sur quoi Donc, c'est des choses comme ça qui ont fait que je, je m'ouvre. Euh, après ça, je suis parti sur... Euh, euh, je suis tombé un peu dans le bouddhisme. Après, je suis partie un peu dans. Euh, ceux qui connaissent Abraham Hicks, là. Qui connaît Abraham Hicks ici Très peu de personnes. Mais je suis tombée sur les enseignements d'Abraham. Et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et. Euh, oui. Parce qu'Abraham, ce sont des entités qui parlent à travers. Euh, Ils parlent à travers une dame qui s'appelle Esther Hicks. Et euh, j'avais cette ma maman est décédée depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que ma mère est morte. Et il y avait des fois, elle essayait de venir me parler, mais je bloquais parce que à l'église, on avait dit que c'était mauvais, tout ça. Et je, je, donc, je mettais toujours de côté. Je me disais, bon, c'est ma mère, je sais qu'elle m'aimait, mais est-ce qu'elle pouvait me faire du mal? Donc, j'avais ce truc là. Et à l'église, on me dit toujours, non, cast away that spirit, you know. Du coup, ça m'embrouillait, mais je disais toujours, « Seigneur, le bon moment, je sais que tu vas m'éclaircir. Donc, quand je suis partie de l'église, je suis tombée sur Abraham X, et j'ai vu la capacité avec laquelle elle laissait parler les personnes qui étaient mortes. j'ai dit toujours, vous allez voir ici dans ce passage, Jacques 4, verset 7 et 8, il, est, il, est, il insiste beaucoup, « Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. » J'ai compris que quel que soit le côté de la spiritualité que tu explores à cette époque de ta vie, tu dois toujours avoir euh, les intentions pures. Parce que c'est ça le problème avec beaucoup de personnes. Le motif de ton cœur n'est pas pur. Et c'est ça qui fait que généralement, tu n'as pas... Euh, tu veux être spirituel, mais les intentions ne sont pas pures. Ah, je ne sais pas pourquoi je peux vous dire ça. Quand vois, on te voit ça, quand tu viens seulement pour dominer les gens, Peut-être que tu parles à l'église parce qu'on va te donner une position de diacre ou quoi, quoi. Tu vas dominer les gens. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas le cœur pur. Il y a des, des, des, des personnes qui ont des grands postes à l'église. Ils n'ont pas le cœur pur. Du coup, même Dieu lui-même là. Les heures lumière, je ne sais pas, donc je ne te répondrai pas. Tu as compris. Donc, du coup, ce n'est pas possible pour... Euh, et je, je, en lisant la Bible, j'ai aussi compris que Dieu choisit, quand Dieu a laissé Saül pour prendre David, il cherchait quelqu'un qui était après son cœur. Donc, j'ai compris que le cœur est très important dans la spiritualité. Très, très, très, très, très, très, très, très important. Un cœur pur va te protéger. Un cœur pur va faire que. Il y en a pas, parmi vous, vous avez même été, vous avez fait face à des confréries. À des, des, des, des des entités tellement grandes. Mais la pureté de votre de vos intentions et de votre cœur, ça vous a protégé. Tapotez le direct s'il vous plaît. Je sais que Facebook n'a pas de problème TikTok. Si vous ne vous tapotez pas, ça va, on va bloquer après. Vous savez qu'il des jours où je passe très très peu sur TikTok. grandir spirituellement, tu dois d'abord comprendre que peu importe là où je suis je suis sur mon chemin, ne te compare pas à quelqu'un parce que parfois vous me contacter vous êtes désespéré. oh je suis perdu oh je suis ceci oh je crois que je connais maintenant mais je ne connais rien dans deux jours, dans deux semaines je connaîtrai encore et on ne connaît que ce qu'il nous réveille donc faites confiance à vos guides faites confiance à vous avez le « higher self ».« Higher self », il y a plusieurs entités. Vous avez vos ancêtres, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la Vierge Marie. En fonction de ce que vous acceptez, ou bien le nom que vous allez leur donner. Vous avez... Euh... Il y en a tellement. Le monde spirituel, on ne connaît que ce qui nous a été révélé, ce qu'eux, ce que ils ont voulu qu'on sache. Julia qui dit « Comment on fait le bain de sel ?»« Ma chérie, tu as peut-être une nouvelle sur ma page. » Si tu connais le bain de sel, ça veut dire que tu peux aller regarder. J'ai plein de vidéos où je ne parle que du bain de sel. Bain de sel et bain de pipi. Donc vraiment, ça, c'est la base. Va là-dessus. Tu tu, Sors seulement du direct, tu peux aller regarder mes vidéos. Tu as compris. Les kits qui sont en vente au Cameroun, tu prends le numéro, tu les appelles, tu appelles demain ou tu écris. OK C'est le 680-711-0701. Donc plus de 137, 680, 71, 0701. bon comment comprendre les rêves Vous devez comprendre que premièrement, vous êtes plus spirituel que physique. Oui, enceinte, tu peux faire le bain de sel. Tu es plus spirituel que physique. Maintenant, la raison pour laquelle tu ne... Plus tu te déconnectes de ton esprit en étant très charnel, en ne connaissant pas qui tu es, en ne posant pas des actes qui vont te rapprocher de ta spiritualité, plus tu auras l'impression que tes rêves sont un peu lointains, genre il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour interpréter mes rêves, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour... C'est juste une suite naturelle de toi. On va voir les gens qui struggle. Oh, je ne comprends pas mes rêves. Oh, je... <rire> <rire> ouais, TikTok. TikTok me dit que je suis en train de fumer. <rire> Et qu'ils ont limité les capacités des gens de me trouver. Oh my god. Je crois que je dois souvent faire ça. J'ai mis l'encens sur l'écran, la fumée montait. Et là, ils disent que je consomme de la cigarette. Donc, je suis sûr qu'il y aura personne qui va rentrer de nouveau dans le direct. Je crois que je devrais souvent faire ça. Pourquoi les gens n'entrent plus dans mon direct dans ce coup idea. Thank you, TikTok. Thank you. En fait, TikTok, est... le réseau, c'est là, elle me fait le chantage aux gens. C'est pour ça que moi, TikTok, là... Si tu es indisposé, tu ne fais pas de lavage au sel. Votre problème, c'est que vous voulez vous souvenir de vos rêves. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on voulait me dire dans mon rêve. Voilà le problème avec vous. Voilà le problème que j'ai avec vous. Vous êtes très superficiel. Ah, comme mon ancien ne fait que venir sur mon visage, là. TikTok, vous allez seulement limiter que les 100 personnes qui sont là. Vraiment. Oyo, à TikTok. Vraiment. Vous devez. Bon, vous voilà, ok. Voilà quelqu'un. Il se rappelle de son rêve. Il se rappelle de son rêve, il n'y comprend que dalle. Il ne demande pas ses guides. Après, il vient te raconter son rêve. Il dit, ça veut dire quoi? Bon, tu voulais te rappeler ton rêve, pourquoi alors? Puisque tu comprends pas ce que ça avais dit. Hein? Je sais pas si vous comprenez, je sais pas. Oh. Le tout, c'est pas de se rappeler de ton rêve. Si bloqué il n'y a pas de problème, Shine. Je vous ai donné mon autre plateforme. Si bloqué il n'y a pas de problème. Moi, TikTok, là, je ne veux pas le chantage de TikTok, une seconde. Je ne pas le chantage de TikTok. Parce que la plateforme, si là, c'est ils font ils sont pas un chantage mental qu'ils font aux gens. Si bloc vous partez, partez sur YouTube sur, sur là je, je suis toujours sur Facebook toujours vous comprenez écrivez de Give Diga Academy si quelqu'un le met le, le, le nom il a mis là bas je vous dis ne vous abonnez pas sur mes autres réseaux restez sur TikTok le truc c'est que vous vous j'ai remarqué que vous aimez je ne sais pas comment on peut vous dire ça spirituellement vous aimez toujours qu'on vienne vient de vous trouver dans votre lit pour faire pour, pour, pour regardez ça Faites ça la spiritualité se cherche tu vas savoir poser les questions. Tu vas savoir chercher. On va même mettre le nom là-bas. Je sais qu'on vous n pas partir. Il y a des jours quand ils font leur bêtise. Je coupe TikTok. Je ne pas rester sur Facebook. Donc, je reviens sur la partie des rêves. Généralement, quand on te parle dans le rêve, on t'a déjà parlé plusieurs fois. Tu n'as pas écouté. Écoutez bien. On t'a déjà parlé, tu n'as pas écouté. On t'a montré, tu n'as pas vu. Parce que si, si le spirituel était tellement injuste, il fait un so en Imaginez un peu, donc tu veux dire que toute ta vie réside seulement sur le rêve. Le nom de Facebook est là-bas, c'est The Give of Academy. Le rêve vient compléter ce qu'on a déjà commencé à te montrer. Et vous êtes tellement superficiels donc c'est pour ça que parfois ne rentre pas dans les interprétations de vos rêves. Ça veut dire quoi? Donc si tu te réveillais et que ton téléphone sonnait, ou bien si quelqu'un t'avait réveillé brusquement, et tu as oublié le rêve, là c'est fini pour toi dans ta vie, le spirituel ne fonctionne pas comme ça. Ayez un peu plus de foi. Jésus reste qu'on s'est dit, mais où est ta foi? Where is your faith? Where is your faith? Parce que vous n'avez pas de foi. Vous là comme ça. Avant de te coucher, demande, parlez-moi. Et je parle du bain de sel. Donc, si avant de, faire ton, avant de te coucher, tu as fait ton bain de sel, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as demandé avant de te coucher pour fermer tes yeux. Comme tu as fermé tes yeux là, tu dois avoir la foi que non, on va me montrer ce que j'ai demandé là, ils vont me montrer dans la nuit. Vous avez très peu de foi. C'est pour ça que je vais vous commenter, parfois parfois. je ne me casse même pas pour rentrer dans vos énergies. Parle-moi, parle-moi. Donc de toute ta vie là, si tes ancêtres devaient te guider et que tu ne tombais pas sur, sur ma vidéo, tu, donc tu allais mourir. Dans la journée, ils t'ont guidé. Dans la nuit, ils t'ont guidé. Avant, ils t'ont montré. Le jour d'avant, ils t'ont montré. Tu n'as pas écouté. Tu n'étais pas attentif. Parfois dans la journée, tu restes comme ça. Il y a plein de pensées qui passent dans ta tête. Ça passe de ça, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a des pensées qui te, que tu sais toi es, que je dois revenir. Tu, on dit tu combats on dit. Dans ma soir, je médite encore dessus. Après, tu dis, tu, dès que tu vois, une vidéo comment, ou bien quelqu'un t'appelle, tu oublies. T'as sur euh, là-bas, sur TikTok. Tu oublies. Dès que tu oublies comme ça, est-ce que c'était quelque chose d'important ou c'était quelque chose d'important pour ta vie. Mais tu es passé dessus. Tu parles, tu t'attardes sur les trucs qui vont te faire rire. <rire>, oh rire. Parfois tu tombes même sur la page de quelqu'un. Tu vois comment la page, la personne a un contenu qui, tu sais que ça va t'aider. La personne a un contenu qui va t'aider. Mais je te dis, ah, je vais revenir après. Tu pars, tu oublies le nom, tu ne t'abonnes pas. Deux jours plus tard, tu es revenu comme ça, les ancêtres te rappellent que il y a la page de la femme là. Tu as oublié le nom. Tu as oublié tout. Tu n'as pas suivi la personne. Alors qu'il y avait des messages sur cette page qui devaient te montrer. Si la personne a signé le direct, tapotez le direct. Si on coupe le direct, je suis en direct sur Facebook ici là. Vous avez suivi. Je suis en direct sur Facebook. Sur Facebook, on n'a pas les points de signal et tout ça. Là. On a signalé le ticket. On a... Parce qu'ils ont dit que j'ai mis, mis la cigarette ici. La... J'ai mis l'ensemble. Ils voient le, la fumée. Ils disent que c'est. Pardon, laissez-moi. TikTok est. C'est les mots de tête. Oui, on dit que TikTok, c'est pour les enfants. Vraiment. Bon, continuons. Donc, quand vous demandez comment on se souvenir de ses rêves, ta question doit être. Comment écouter la direction divine pour mon moment où je suis Parce qu'ils peuvent te parler à travers tes rêves. Ils peuvent te parler à travers des vidéos. Ils peuvent te parler à travers un message. Tu, tu es là comme ça, tu es en train de conduire. Tu vois une pancarte. Et dès que tu lis la pancarte comme ça, on te parle. Il y a tellement de façons par lesquelles ils peuvent te parler. Il n'y a pas de kit infertilité à Paris. Tu as compris ma chérie. Si tu veux les produits d'un FGT, contacte-moi Inbox. Il y a le numéro sur la page. Comprenez que l'univers est connecté. Il peut passer par n'importe quoi pour vous parler. N'importe quoi. Tu peux tenter de jouer ton jeu vidéo, tu es sur ta, ta console, tu es là pour ça. tu, tu, là, dedans, dans la console, là, il te parle. Le nom de la page Facebook, c'est The Giftiger Academy. T-H-E, espace, G-I-F-T, espace. D I G G E R espace académie avec Y Vous devez votre esprit doit être éveillé durant la journée C'est pour ça qu'il y a des quand on parle de pratiques spirituelles les choses spirituelles qu'on fait retenir quand tu pries et l'atmosphère, la fraîcheur change. Comment vous avez des questions? Oh Seigneur. Le spirituel ne se base pas sur les sensations. Voilà votre problème. le like de feeling. J'ai oh, eu la chair de poule, ça veut dire que ce que j'ai fait à marcher. Je peux ne pas avoir la chair de poule, mais je sais que ce que, que j'ai fait à marcher. Et aussi en ligne aujourd'hui, on a tout le monde qui va enseigner la spiritualité. Tout le monde qui montre, qui connaît. Le plus grand enseignement viendra de toi-même. Les autres sont là pour t'apporter des ingrédients. La sauce, c'est toi qui la prépare. Vous dépendez trop des gens. dépendait trop des gens tu viens tu regardes ça Dès te... après tu regardes une autre vidéo qui est l'opposé de ce que tu as regardé au départ quelqu'un m'écrit hier elle me montre une vidéo où un monsieur dit que le bain d'urine est satanique et elle me dit que depuis quelques mois quand elle fait le bain d'urine ça m'a tellement aidé je ai dis que maman chérie et je fais comment alors tu me dis pourquoi qu'elle fasse quoi il dit, si tu vas arrêter, tu arrêtes. Si tu vas arrêter, tu arrêtes. Ayez un peu de, de, de, de, un peu de personnalité. Ce n'est pas tout ce que tu vois en ligne que ça va seulement te faire. La Bible dit, Jacques chapitre 1, verset 5, 6. Ne soyez pas comme les vagues de l'océan. On te pousse ici, si là tu pars. On te pousse là-bas, tu pars. On te pousse là-bas, tu pars. Monsieur Frédéric veut payer sa dîme. Il faut faire avec le cours de marchand. Je vais vous donne le cours de marchand. Vous faites 10-150, étoile 47, étoile 58, 68, 54. Et vous mettez 10. Le, le nom qui va s'afficher, c'est The Gift Dick Academy. C'est ça le nom de ce. Au Cameroun, je suis enregistré avec ce nom-là. Étoile 150, étoile 47, étoile 58, 68, 54, 10$. Donc, ceux qui veulent payer la dîme euh, euh, venant de l'étranger, vous faites avec le 00237, 655, 31, 07, 50 Donc 655 31 07 50 Voilà Tout esprit ou toute personne, vous ne tombez pas sur mes vidéos par hasard Votre esprit cherchait déjà ce que j'enseigne Vous avez déjà les questions C'est pour ça que quand vous tombez sur ma vidéo, votre esprit résonne avec ce que je dis. Et c'est comme ça que vous restez. Si un pasteur te force pour que tu restes dans son église, il perd son temps. Le moment venu, tu vas partir. Tu as compris, non Tu vas partir. Votre esprit posait déjà les questions, ce qui fait que quand vous tombez sur la vidéo de la personne ou la mienne, tout de ce que la personne dit résonne avec quelque chose dans votre esprit. Le bain de sel est sur la page. Repartez, vous allez regarder. Voilà, il y a la reine Blanel qui dit que son esprit cherche ce que j'enseigne depuis 2015. Donc si vous tombez dessus et après on va encore vous, vous, vous forcer ou bien vous. Parce que quand je parle, ce n'est pas moi qui vous enseigne. Souvent tu peux tomber sur quelque chose que je dis, la première fois tu écoutes. Deux semaines plus tard, tes guides ou tes anges te font tomber sur ça par hasard. Et à ce moment quand tu écoutes, ton esprit reçoit. Monsieur le camp qui gratte, il faut aller regarder les vidéos. Je vais te bloquer s'il te plaît. Bon, je bloque souvent les gens, ok? Oui, tu peux déposer au 655 31 0758 oui, si tu es à l'étranger. Et quand quelqu'un qui est spirituel est connecté, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois traditionnaliste, il y a un amour profond. Ça, il y a d'abord la lumière qui émane de toi. Donc quand tu rencontres une autre personne, la religion n'a pas d'importance. Ce sont les superficiels qui sont en train de dire Oh, c'est ma religion, viens dans ma part. Parfois, tu peux rencontrer un athée. Moi, je me dis, un athée qui a l'amour plus en lui, c'est juste quelqu'un, il va bientôt, tôt ou tard, il va rentrer dans la spiritualité. Il est déjà spirituel, mais sans savoir. T'as porté le direct là-bas sur le truc-là, sur le truc-là, sur le truc-là, sur, sur, sur, sur tiktok. J'ai rencontré parfois des athées que l'amour qu'il avait, qui venait de ces personnes. Et les anglais, surtout, quand j'étais en Angleterre, souvent, tu vois un anglais comme ça, il te, il te prend en route, tu es à l'autostop. Il te porte. Il te porte. Il te demande, tu pars où Il t'amène chez toi. Il te met devant ton, ton portail. Il te pardonne. Il a une gentillesse là que tu te dis, qu'elle mince. Est-ce que je mérite cette gentillesse Le nom de ce numéro c'est Abbé Solo. Abbé Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. -o. Il faut tapoter le direct ici-là. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Quelqu'un qui va dire que spirituellement, il n'est pas dans quelque chose. Il n'est pas bouddhiste, il n'est pas musulman, il n'est pas, il veut même pas cest qu'il y a Dieu quelque part qui comprend quelque chose. Ça c'est un athée. Facebook. L'image n'est pas claire. clair maintenant. Et c'est important pour vous de comprendre votre cheminement spirituel et au-dessus au de tout, vous devez avoir la paix et l'amour. La paix et l'amour. Peu importe ce que tu prêches. S'il n'y a pas l'amour dedans. Donc l'amour du prochain parce que euh, Dieu est amour, ça c'est l'essence de Dieu. Maintenant tu peux avoir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il a tellement d'amour dans lui. C'est pour ça qu'il dit que quand tu rentres dans l'essence de ce que ta religion enseigne, et que tu commences à laisser l'amour transpercer ton cœur, tu rencontres quelqu'un d'autre qui n'est même pas de ta religion, mais qui, je ne sais pas, ça n'aura pas d'importance pour toi. Parce que les gens rentrent souvent dans les batailles qui ne sont pas nécessaires. Tu as vécu pareil, gentillesse avec un Anglais. Tu étais perdu, il t'a montré le chemin. C'était vraiment incroyable. Dans <rire> les Anglais. Anglais J'ai est tombé sur des Anglais gentils. Tu le vois dans sa maison avec sa femme, ses enfants. Gentil. Et les Anglais ont une compassion pour les, les uns, pour les autres. là. Tu veux dire, regarde le cancer, comment ils se supportent entre eux. On ne va pas poster les vidéos. On, on, on met en ligne pour se moquer de toi. Tu les vois comme... oh, that's so sweet. Oh, bless her. Oh là là, les anglais. L'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de religion. Donc malgré tout ce qu'on dit cela. Si tu connais comment faire tes bains de sel, tu comment comment faire ceci, comment... Parce que le truc, the, the, the truth of the matter is this. La vérité c'est que beaucoup de personnes sont spirituelles, mais elles n'ont pas l'amour pour le prochain. Très spirituel. Certaines personnes vont dire, ouais, aide-moi, aide-moi. Tu l'aides. Demain, une autre personne a besoin d'aide, il n'aide pas la personne. Alors que tu l'as aidé. Je waouh. Ton boulot que tu as là, c'est quelqu'un quelqu qui t'a aidé pour que tu l'obtiens. Tu arrives là-bas, il y a une position vacante. Tu ne peux pas aider quelqu'un à obtenir cette position. C'est de ça que je parle. Si tu aimes le prochain et il t'a fait mal tout le temps, obligé de prendre les distances. Prendre les distances de quelqu'un et ne pas aimer quelqu'un, c'est deux choses différentes. On, on aime les gens à distance. Je parle de l'état de ton cœur. Je parle de l'état de ton cœur. Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Combien d'hypocrites sont chrétiens dans, dans, dans les églises Là, tu ris avec la personne, alors que dans ton cœur, tu complotes ton mal. Marie-Fachon, tu as mal rêvé, et puis quoi Moi, je bloque des gens comme ça, là, Je vous bloque moi. C'est moi qui suis la chèvre de vous dire que vous gardez, vous devez être, vous aurez des gens ici, non Je vous dis chaque jour, non Que éloignez-vous des gens moi, c'est moi-même qui vous dis tu protèges ce qui t'appartient tu protèges ta paix mais en même temps ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire signer ou preuve d'amour pour les anciennes églises alors laisse tomber, anciennes églises <rire> Pour les pierres les pierres justement c'est là aussi, aussi un des moyens pour se rapprocher spirituellement vous avez des pierres j'ai laissé les médias c'est dans la chambre là bas il y en a plusieurs avec plusieurs noms euh Bonsoir c'est Eman. est-ce que odette même sommes-nous compatibles? <rire> vous aimez exposer vos vies aux gens aussi. Ouais, Seigneur. Pourquoi vous faites ça? Ne laissez pas les gens rentrer dans vos dans vos aura comme ça. Pourquoi? Hum? Protégez vos auras. Protégez vos auras. Protégez. Proté... La Bible dit garde ton cœur. C'est de là que sortent les, les directions de ta vie. Vous avez aussi des pierres, par exemple. Voilà l'œil de tigre. Et il oh, y a plusieurs, y a plusieurs types de pierres. Voilà l'œil de tigre. J'ai pas les ai pas toutes tout mises aujourd'hui. Euh, no, no, no, no, no. Ne lésinez pas. Ne, don't be, don't be um, greedy. Mettez les moyens sur vos pierres, sur vos outils spirituels. Beaucoup d'entre vous, vous, vous, la, la pierre, c'est quelque chose que, quand vous avez la conception de la pierre, ça a été conçu dans les profondeurs de la terre. Ça a passé des années dans la terre. Donc, ça a pu capter, ça c'est d'après mon petit savoir, ça a pu capter beaucoup d'énergie. Ce qui fait que, oh, j'ai laissé mon sac à main. Il y a des pierres que tu peux, ça peut aller dans ton sac à main. Il y en a que tu peux mettre sur ton corps, comme collier ou bien. Mais, euh, mettre les moyens, ça veut dire dépenser son argent dessus. Oui, dépenser l'argent. Tu as compris? Mettre les moyens, tu dis que c'est-à-dire... Mais vous, le français est comment? Hein? Donc, tu peux mettre dans ton sac à main, tu peux le poser dans ta chambre, dans ton salon. Ça capte. Voilà, merci beaucoup, Chimie. Les plantes aussi. Mais le truc avec les plantes, c'est que tu peux apporter la plante sur toi. Donc, je pense que c'est pour ça que les pierres sont. Et là, il y a très peu de plantes qui ont passé autant de temps dans la terre. La plante, c'est pour une certaine période. Ça sort pour une certaine période. Maintenant, il y a des plantes, peut-être comme. Euh, euh, le, le bâton de commandement, par exemple. Vous voyez que c'est... Merci pour le cœur, Amélie. Je te le retourne 100 fois plus. Belle, âme hein? Donc, ça, par exemple, il y a des bois, des arbres qui ont été fabriqués dans la terre et ça a poussé donc ça capter l'énergie du sol. Donc, ça, c'est autre chose. Je parle des pierres, d'abord. Les pierres ont pris du temps pour absorber l'énergie qui vient de la terre. Certaines, il y a des bracelets qui sont faits avec des, des larves, des larves de, de, de volcans. Et la pierre, ils prenez l'habitude de ne pas... De ne pas euh, euh, même même chez, quand mes, mes, mes employés vendent des pierres aux gens, je leur dis de ne pas toucher les pierres. Parce que la pierre se décharge, la pierre se charge. Ne portez pas la pierre de n'importe qui sur vous aussi. Donc, il y a des... Par exemple, l'œil de tigre, ça donne le courage. Ça éloigne aussi les mauvais esprits. Et aussi l'obsidienne. Et la tourmaline. Ces, ces pierres sont noires. Donc, on vend des... Ceux qui sont à là. il y a des bracelets qu'on vend qui sont faits de euh, de tigre, obsidienne et tourmaline. Donc, ces trois-là combinés. Et aussi les bracelets 7 chakras donc cela ont plus ont plusieurs couleurs donc cette couleur de cette couleur de pierre le, le, le je pense que le plus important dans la pierre c'est pas le nombre que tu mets ta pierre tu peux la charger d'une intention aussi maintenant la pierre après un moment ça se décharge donc ce que tu peux faire tu peux charger avec du sel de mer Parfois je mets même de l'eau de mer. Parfois je vois la mer parce que dans la ville où je suis il y a la mer pas très loin. Donc euh, parfois je vais là-bas, je creuse, je sais pas comment je, soit je prends l'eau de mer, je mets dans mon sachet où j'ai les pierres, soit euh, parce que si je dépose dans l'eau, généralement l'eau, les vagues viennent et ça importe. Soit Je cherche un coin où j'ai de l'eau qui est là, qui est pas, qui, qui est un peu stagnante et je dépose dedans. Donc, euh, tu peux aussi laisser avec les rayons solaires. Tu peux aussi laisser là où il y a la lune, là, quand il y a la, lune la pleine lune. Tu mets les, les, les rayons de la lune dessus. Mais je préfère travailler avec le soleil. Moi, ça, c'est ma préférence. Okay. Donc, quand tu mets du sel de mer, dans de, tu, tu mets de l'eau dans un verre, tu mets du sel de mer dedans. Et tu mets tes pierres au-dessus du sel de mer. Ça, c'est pour purifier. Si y a des mauvaises énergies, parce qu'on n'oublie pas que la pierre est un peu comme si ça ça épurerait, ça absorbe ce qu'il y a de, né, de négatif. Et ça rentre dans, ton, dans la pierre. Donc quand tu mets le sel de mer, c'est pour vraiment euh, retirer. retirer. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui mettent en collier, forme de collier. Le collier, c'est généralement pour que ça touche le chakra du cœur. Parce que parfois où tu parles avec des gens, tu peux être là comme ça, tu as des gens qui sont en train de vouloir t'attaquer, t'apprivoiser, ça dépend. Donc, la, la, la pierre, quand tu la mets sur ton cou, ça touche le cœur. C'est pour protéger cette zone-là, généralement. Donc, euh, sur les bras, généralement, je les mets sur les deux endroits, ici. Euh, dans le sac, euh, parfois en bas de, de l'oreiller, ça dépend de la... Donc, avant d'acheter les pierres, allez sur Google, documentez-vous sur... Parce que je sais que vous êtes aussi très paresseux. Vous aimez qu'on vous dise tout. Ce que je vous dis là, moi, M. Patricio, aussi à apprendre quelque part. Vous suivez, non? Documentez-vous sur les pierres. Allez, chercher, Regardez. Quand vous allez commencer à regarder, regardez, vous allez comprendre. Au bout de combien de temps ça se décharge? Je ne saurais te dire, Alim, ça dépend. Ça peut se décharger au bout d'un mois, au bout de deux mois. Vous avez aussi les, les couris. Vous avez l'habitude d'avoir les couris. Euh, des bracelets de cori, des colliers de cori Par exemple, celui-ci est très visible, c'est trop visible. Ça, je ne connais pas tout le monde. C'est tellement visible. Il y, a des, il y en a qui c'est juste une barre de cori comme ça. Je vais mettre sur le cou. Les pierres de naissance, mes cités, je ne sais absolument pas. Dans la spiritualité, je ne connais pas tout. Donc, ça, je une pierre de naissance, je ne sais pas. Donc, quand vous mettez dans le sel, après, vous retirer, vous les mettez au soleil et euh, c'est surtout l'intention que vous mettez parfois tu, surtout quand tu viens acheter ta pierre tu peux prendre, tu la charges vraiment il y a la pierre rose euh, rose quartz et aussi la pierre claire, transparente la transparente peut être chargée par l'énergie que tu veux le rose, généralement, ça restaure euh, l'amour euh, la, la paix, la quiétude l'amour de soi, l'amour des autres donc, le plus important, c'est de surtout charger ta pierre d'intention. Charger. Voilà. Il y a aussi euh, la, le violet, j'aime beaucoup. La pierre violette, oh, j'oublie le nom. La pierre violette s'appelle comment? Mmh. J'aime beaucoup la pierre violette. On like it a lot. Ah, améthyste, c'est ça. En Allemagne, j'ai acheté une améthyste. Il paraît qu'elle correspond à un moment de naissance. Oui. Denise, tu dis que tu ne vois pas. Tu es dans quel pays ou bien dans quelle ville. Et parfois, tu peux charger tes pierres avec... Euh, tu achètes une grosse améthyste comme ça en ligne. Tu peux charger tes, tes pierres avec... Donc, tu charges ta pierre avec une autre pierre. Généralement, il y a des pierres qui sont très grosses très costaudes. Ah tu as Yaoundé. Ah, Yaoundé, il y en a, oui, il y en a. Ça dépend de quelle pierre, tu veux quelle pierre. Donc tu peux mettre tes autres pierres, tu les déposes sur la grosse. Tu les poses dessus. Et tu laisses ça quelque temps, ça va charger. L'endroit aussi où vous achetez vos pierres est très important. N'oubliez pas. Mais tu peux en avoir sur Amazon aussi. Vous avez en ligne, hein. Vous avez ça en ligne. Moi, bon, mes pierres, quand je les prends, avant de les vendre, je les bénis. Donc, ceux qui achètent chez moi, sachez que je les bénis particulièrement aussi. Parce que moi, je, je suis très fan de charger ce qu'on a avant de... de moi, je ne crois pas tout le truc qu'on dit vraiment. Tu, passes à tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas qui il y a. Je fais très attention à ça. Ouais. Parce que tout ce qu'on trouve en ligne parfois. En France, on peut charger les pieds comme moi. J'ai déjà expliqué, ma chérie. C'est comment avec toi Donc, ce que j'ai dit, pas pour il y a un peu de soleil en France. Hey mamie. où tu viens d'arriver ne m'embêtez pas, je ne suis pas dérangeable. Ne m'embêtez pas vous pardon. Bon. Et vous voici encore une autre question. Le rôle des couronnes en perles. Reine Christelle, je ne saurais te dire, je n'en mets pas. Je mets pas les couronnes en perles. Moi, je mets ce genre de couronne. Tu as compris. La couronne. La couronne, c'est juste une représentation externe de ce que tu es à l'intérieur. C'est vraiment important. C'est une représentation extérieure de qui tu es à l'intérieur. Comment que quand tu m'appelles dimanche à 22h57, tu crois vraiment qu'il y avait des poids Tu es parti à la cuisine, j'ai déjà parlé de ça, donc je ne reviendrai pas dessus ma chérie. Une fois que ton, tu commences à comprendre qui tu es spirituellement, ton esprit va commencer à désirer certaines choses, parfois dans le rêve tu vas te voir habillé d'une certaine façon, achète ça tu portes, achète tu portes, euh, parfois quelqu'un te dire je t'ai vu dans le rêve tu étais comme ça, tu portais telle chose, parce que on est, on, est tellement, on est dans un monde où tout est tellement euh, moderne. Euh, moi, je me je suis tellement habituée. Je, je n'arrive même plus à sortir sans avoir un truc spirituel sur moi. Le bâton de commandement. Si tu vas acheter le bâton, tu vas écrire. Et puis tu vas le tu vas commander. Voilà. J'ai dit que je réponds aux questions ce soir. Les questions que je peux répondre, si je ne pas répondre, moi je vais vous dis que je peux pas répondre. Parce qu'il y a des questions aussi que les réponses ne peuvent pas apparaître sur TikTok ou sur Facebook. Donc je ne les donne pas. Comme ça. Un roi ne se reconnaît qu'avec sa couronne. Une reine ne se reconnaît qu'avec sa couronne. Ses bijoux, ses actes. C'est. You know. Je sais qu'on peut vous dire une reine a des bijoux et ces choses qu'ils mettent sur eux dans l'ancien temps ce pas seulement pour le, le plaisir c'était ces choses étaient pour la protection le, rêve, le rôle du bracelet en fer je ne le donnerai pas passé si, tu as compris si tu vas acheter le bracelet en fer tu achètes, tu mets sur ta main Il y a parfois, vous êtes attiré par quelque chose. Claudia, comment reconnaître qu'on est spirituel Si tu m'écoutes déjà depuis 10 minutes, c'est que tu es spirituel. Quelqu'un qui n'est pas spirituel ne peut pas tenir dans ma vidéo. Qu'en pouvez-vous pour ma procédure en attente Vais-je obtenir mon visa Riche, Manto, tu es, da, tu, es, tu, es, tu, es, tu es en train de poser la question à la mauvaise personne. Je ne fais pas ça, tu as compris. Tu as compris. Voilà. Tu ne peux pas venir pour que je charge ton bâton. Je ne suis pas disponible pour l'instant. les Plantes occupent ton esprit. Peut-être tu as un don de guérison qui va se prononcer plus tard. J'ai récolté. Je n'ai pas besoin de courage pour ma grossesse. Tu as compris? Je vous ai dit que ne parlez même pas de ma grossesse parce que c'est pas vous qui m'avez enceinte vous n'avez pas payé les couches de mon enfant. C'est pas vous qui allez m'aider à coucher. Donc, laissez-moi laissez ça. Si vous laissez, -vous, je viens ici. Là, et vous commencez à vous monter mon ventre. Et je ne l'ai pas fait, donc euh, excusez-moi. Hum. Tu as acheté les perles traditionnelles, on t'a demandé de ne pas porter. Les bracelets rouges ont un impact dans la spiritualité. Je ne sais pas de quel bracelet rouge tu parles, donc je saurai te répondre. Est-ce vrai que certaines pierres nous choisissent Quand vous allez pour acheter vos pierres Au début de ma spiritualité, c'est ce que je faisais. Genre, j'entrais dans la pièce de... J'entrais chez les personnes qui vendent des pierres. Je parlais aux pierres carrément. Je parlais aux pierres. Et avant de choisir, même quand tu pars dans un... Tu pars pour acheter tes outils spirituels. Tu parles. Demande, guidez-moi vers ce que je dois prendre. Je ne parlerai pas des rêves, je, je réponds aux questions qui n'ont pas trait avec vos rêves ou avec votre futur. Tu as compris. Depuis un certain temps, ton esprit te demande de porter le tissu traditionnel. Quand ton esprit te... Il y a quelque chose qui t'attire. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes spirituels. Mais chez vous, on ne voit rien de spirituel. Absolument rien de spirituel. Vous ne trompez personne. Vous vous trompez vous-même. Le kit infertilité. Contactez-moi l'immbox. C'est pas. Pour le kit d'infertilité, j'ai des produits d'infertilité mais vous devez me contacter en inbox d'abord. Je n'ai pas fait des kits avec ça. L'année passée, j'avais des kits, mais j'ai arrêté. Mon professeur, vous aimez ça. Est-ce que mon projet de musicien marchera? Vous aimez ça, Vous aimez que votre destin reposant la main de quelqu'un? Si elle te dit, non. non. Hum? Nicole, j'ai fait une vidéo... Sur Youtube où je montre comment utiliser le bâton de commandement. Beaucoup d'objets spirituels, vous devez laisser même vos guides vous montrer. On utilise ça intuitivement. Brown Sugar, si tu es étranger, tu veux que tu te dises quoi Tu me poses une affirmation. Et je ne rentrerai pas dedans. Tu as posé la question au moins 20 fois. Je ne réponds pas aux affirmations. Tu as compris Donc, si tu sens que tu es déjà, euh, tu ne peux pas venir me dire quelque chose. Comme une dame me contacte, ça fait trois jours, elle me dit, elle a donné son habit, quelqu'un est parti au Ghana consulté, consulter. On a dit que voilà, son, son, son fiancé ou son copain-là, là, il a assis sur status, sa destinée. Vous voyez les gens-là, qui vous donnent, ils vous donnent des diagnostics bizarres, ils ne vous donnent pas les solutions. Et elle vient me dire qu'est-ce qu qu'elle doit faire pour sortir de là. Je dis, mais ma chérie, tu as déjà eu un diagnostic. Va voir la personne qui t'a diagnostiqué. Il t'aide. Quand on a les guides qui nous crient dessus. Non, c'est ton imagination là-bas, Judith. Vous, vous, vous prenez, vous, vous, vous avez une, une, une mauvaise conception des guides spirituels. Tout dans le spirituel, ça vient étape par état ils vont te crier dessus pourquoi tout ce qui t'apporte la confusion la perdition euh, ah. l'embarras ça ce n'est pas de tes guides les gens qui disent souvent oh, oh, ils m'ont tapé ils m'ont tapé dans la nuit jusqu'à ils te tapent pourquoi aussi non ils on te taper pourquoi si tu as reçu ta couronne dans le spirituel tu as déjà reçu, tu vas encore faire la cérémonie de quoi si on t'a initié dans le spirituel tu vas encore faire quoi oh tiktok moi j'ai vos commentaires vraiment commenter tiktok vraiment je sais pas Hey, maman et... Hey, hey, les enfants de TikTok. Comment connaître sa destinée? Tu es déjà dans ta destinée. Tu es déjà dans ta destinée. Première chose tout ton passé, tous tes problèmes, toutes tes failles, tous tes, tes, tes, tes hauts et tes bas, tu es déjà dans ta destinée. Minos Fleur, tu viens de gagner ton ticket pour que je te bloque de ma part, tu as compris? Regarde comment je te bloque, Regardez bien. Venez pas en me dire que je vais vous bloquer. Voilà. Les gens spirituels, les magnétiques, qui si vous venez ici là me tenter là, les magnétiques, qui si vous venez dans me directs me tenter là, allez faire vos plateformes, vous faites vos directs me suivez allez faire vos directs parce que les gens là-dedans qui ont besoin d'être guidés ne venez pas ici à me tenter Quand il faut vous commenter je vous connais et si je suis patiente je sais ce que je fais voilà Miguel, je connais Dany. Je fais quoi avec Dany? Tu es déjà dans ta destinée. Et... Plus tu penses que tu es dans ta destinée, plus tu te connectes. Tout le chemin que tu as parcouru de, de, de, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, ça faisait partie. Tatiana, si elle n'était pas répondue, ça veut dire que ta question ne valait pas la peine que je te réponde. Tu as compris? Monsieur Carter, tu as gagné le ticket pour que je te bloque. Voilà. Je vais te bloquer. Tu vas voir. Bon. Ta destinée commence avant ta naissance, parce que tu as des choses que tu es censé faire. Maintenant, tu as la période où tu es encore voilé, c'est-à-dire tu es dans l'obscurité, tu n'es pas encore réveillé. Tu es aussi là comme ça, tu vis seulement pour vivre. Tu vis seulement pour vivre. Tu pars là-bas, tu échoues. Tu pars, tu fais les enfants. Tu, tu, tu. Après un moment, tu as, tu as un éveil. Tu as un éveil. Tout ce que tu as vécu ne peut pas être effacé de ta destinée. Ça fait partie de ta destinée. Yann, si vous connaissez mon histoire, parce que je l'ai raconté plusieurs fois en ligne. Je ne pouvais pas être qui je suis sans mon histoire. Je ne peux pas faire ce que je fais. En, en laissant les, les, les, les détails de mon histoire, beaucoup d'entre vous, souvent vous, vous vous rejetez qui vous êtes. Peut-être que tu as vécu dans un quartier quelconque. Tu rejettes le quartier là quand tu vois moi, je vous dis souvent, je viens de ton grand Ça fait partie de moi. Maintenant, tu vas comprendre que quand on parle de destinée. Ça ne veut pas dire que avant que tu ne vivais pas, à partir d'aujourd'hui tu vis et puis ça ne fonctionne pas comme ça. Et le spirituel, c'est quand tu acceptes tout de toi. Ça te fait un, un, un, un pas. C'est pour ça que vous devez beaucoup, beaucoup vous méfier des personnes qui n'ont pas de passé. La te dit, seulement que, ouais, non, prends-moi à partir d'aujourd'hui. Écoutez-moi, ça à partir d'aujourd'hui. Très souvent, les personnes spirituelles aiment beaucoup parler de leur passé. Parce que c'est ça qui a fait que la personne soit là où elle est. Et c'est ça qu'il faut aussi que ça t'encourage pour te dire que de te que que si elle est comme elle est aujourd'hui alors qu'elle a traversé ça, veut dire que moi aussi je peux. Parce que c'est qu'il y a des personnes parfois qui aiment vous impressionner et vous aimez ça. Quelqu'un arrive en Europe, il a fait 8 ans de galère et puis depuis 3 ans il est bien, il a une grosse voiture, une grosse maison. Il, ouvri, il à te ouvre comment ça te dit non mon fils tu sais, moi euh, franchement non il n'était pas riche toute sa vie. Il a traversé la galère, il était sans papiers. Il a traversé ceci. On l'a rejeté. On a fait le déporter. A... C'est ça qui fait sa destinée. Et vous devez croire qu'il y a un plan pour vous. Arrêtez de parler toujours comme les enfants perdus. Je suis perdu. Je suis perdu. Qu'est-ce que ça va pas C'est tout ça. Quand tu parles, on te donne. On se moque de toi. On se moque de toi avec après. C'est parce que tu tiens compte des gens, non Si tu te moques de moi, il m'en fout. Attends, attends un peu, ma chérie. Si tu te moques de moi, ça me fait quoi hum? si Tu te moques de moi, ça me fait quoi Ça apporte quoi dans ma vie Ça paye mon loyer. Parce que vous avez aussi, c'est comme si vous avez quelque chose à prouver aux gens. J'avais dit que je veux devenir riche parce que je veux monter à telle personne que. Non. Tu comprends que ta vie a vraiment avancé quand tu ne veux plus même dans même dans ton futur, dans tes projets, tu ne veux pas impressionner quelqu'un. Oui, j'étais au Tonganville, ville, c'est ça. Au marché des chefs, ancien marché des chefs. Et tu dois comprendre que la personne que tu es aujourd'hui, vient exclusivement de la personne que tu étais donc tu ne peux pas rejeter ta ton ancienne personne et plus tu t'acceptes plus tu peux aider les gens il y a les personnes spirituelles parfois dire, moi je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème dites-moi vos problèmes dites-moi vos problèmes -pro -pro non non non non moi même j'ai mes propres problèmes I got issues man I got issues j'ai I issues et tu vas voir que ce genre de personnes qui a accepté son passé et a accepté sa vie, a compris que je suis encore un travail en progrès. Work in progress. Les gens ont tendance à plus faire confiance à ces personnes-là. Parce qu'on voit que tu es juste open. It's just you. Tu es juste toi. Et puis si tu ne m'aimes pas, tu n'es pas ma personne, ou tu n'es pas, pas de ma tribu, tu n'es pas de mon cercle. C'est pour ça que vous forcez les, les relations. Parce que vous voulez être une autre personne. Et après, ce n'est pas bon, ça ne va pas dans votre avantage. Je me dis toujours, la vie est tellement longue. On a encore tellement de choses à faire. Pourquoi mettre une fondation sur le mensonge? Pourquoi prétendre être celui que je ne suis pas? C'est pour ça qu'on parle du pouvoir du témoignage. Le pouvoir du témoignage. They overcame The Word of their Testimony Apocalypse chapitre 12 verset 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc il y a ton témoignage, ton témoignage là ça aide les gens. Bonsoir, à ceux qui viennent d'arriver, je réponds aux questions. Les questions qui m'arrangent bien sûr. Ce qu'elle ne peut pas répondre, t'es dit. T'es dit qu'elle ne peut pas répondre. patience. Ici, mes conseils t'aident. Je te souhaite que tu sois ancré encore plus dans toi-même et le discernement spirituel. Laissez vos guides vous parler. Laissez vos guides vous guider. Laissez-les combattre pour vous. L'autre demande comment connaître sa mission de vie. La mission de vie, ce n'est pas, pas quelque chose qui est dans l'air là-bas. Toi, tu es ici. Tu es déjà dans ta mission de vie. Mais seulement, certains d'entre vous, vous n'avez pas assez de discipline pour poursuivre. Ta mission de vie a trait avec ce que tu aimes, les difficultés par lesquelles tu es passé les problèmes que tu as traversés, ce qui te fait mal et que tu voudrais changer dans le monde, les projets et les rêves que tu as. Frédéric, ceux qui naissent avec 11 doigts, je dirais 12 doigts même. Va sur Google, tu écris, tu as trouvé. Je demande la particularité de ces personnes. Merci love. Parce que vous, quand vous regardez les films, vous pensez que comme dans les films que quand une destinée, que vous, vous avez forcément une destinée qui est hors de votre. Tu peux être né à ton grand. Tu as vu comment les enfants ont souffert là-bas. Et je t'ai toujours dit que si demain tu as l'argent, tu vas construire un grand hôpital là-bas. Ton passé et ce que tu as vécu, ça a fait naître en toi un désir. Ça a fait naître en toi un désir. Et maintenant, tu commences à aider les gens. Donc, je dis encore, vos désirs, ce que, vous, ce que vous avez toujours voulu changer dans le monde. Euh, euh, euh, je ne sais pas. Là, par exemple, ce que je fais maintenant, ça fait partie de ma mission de vie. Mais je ne peux pas vous dire à quel point j'ai tellement désiré aider les gens dans ce sens. Même quand je ne connaissais encore rien dans la spiritualité. Comment faire pour lâcher prise et laisser derrière nous ce qui nous fait mal, du mal? Tu ne retiens d'abord pas ton cœur, dans ton cœur, dans ta tête. Si tu es attiré par les coquillages, c'est très probable que tu sois une personne de l'autre. Je sais que vous n'aimez pas le nom là. Quand on dit ça, vous dites, oh, je ne suis pas une mamie Donc, quelque chose qui t'a fait du mal, tu as retenu la chose dans ton esprit d'abord. Première chose, c'est que tu dois désirer laisser la chose partir. Deuxième chose, tu dois volontairement dire, déclarer que tu pardonnes et que tu relâches la personne. Donc, tu dois t'entraîner avec des paroles d'abord. Je te relâche, je te pardonne, je te relâche. Je te pardonne, je te relâche. Je te pardonne, je te relâche. Et tu dois aussi visualiser comment tu pardonnes la personne. Et après, pardonner, c'est un choix, c'est une décision. Le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas facile, ça ne vient pas naturellement. Parce qu'on a toujours peur que la... Et pardonner ne veut pas dire qu'on repart dans les mêmes choses qui nous ont fait mal au départ. Donc n'oubliez pas, ne m'imprimez pas ça. Quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je pense comment le mettre au même endroit. Il avait failli m'étrangler. Maintenant, là, il va seulement me pendre. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que peut-être j'avance avec ma vie. Mais je ne parle plus de la personne. Je ne mal parle plus de la personne. Rudy, n'insultez pas les questions des gens. Je vais lire ici, si je peux répondre. Je réponds si je ne réponds pas. pas. Donc, n'insultez pas la question des, des gens. OK Ce n'est pas nécessaire. Le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas facile. Et quand tu veux pardonner, éloigne-toi des personnes qui ont, supposons que tu as avec ton mari. Ok Il t'a fait beaucoup de mal. Tout le monde a vu. Si tu, veux pardonner, si tu décides de pardonner à cet homme, et peut-être de continuer avec lui, ne pas pas rester devant ta mère qui a vu comment elle a failli te tuer. Chaque jour, ta mère va te dire que « Yeah Ton mari, la il l'aime pas. Oh, oh !» Donc, elle va encore ressasser les mêmes choses qui se sont passées. Pour la mission de vie, j'ai une, une formation dessus. J'ai une formation, de mission de vie dessus. Et quand il voit ta question, je sens que tu n'es pas prêt à investir dessus. Forcément, je vous connais. Et le spirituel demande de l'argent. De la croissance spirituelle, que ce soit le développement personnel. Parce que la croissance spirituelle fait partie du développement personnel. Et beaucoup d'entre vous, vous préférez savoir venir dans les directs comme ça, là, vous pouvez vous poser des questions gratuitement. Et si on te dit que prends une formation, paye une formation à 10 mille francs. Tu t'assois, on te montre comment faire ça, ça, ça. Tu ne vas pas le faire. Hum? t'apporte l'écran, s'il vous plaît, le TikTok. Merci pour le cœur, Lille. Martine, tiens, tu es de l'eau. Tu vas faire quoi Il y a des choses qu'on ne dit pas en ligne, ma chérie. Il y a des choses que je ne donne pas en ligne parce que moi, je connais les gens. Ce que j'ai dit là, c'est pas tout le monde qui va se reconnaître en ça. Donc, il y a des choses très profondes que je ne perds plus le temps pour dire en ligne. C'est avant que je parle de ça en ligne. Je ne me casse plus. Tu ne peux pas me voir, ma chérie. Merci pour le témoignage du bain de sel. Et je ne suis pas voyable pour le moment. Merci de tapoter le direct. Ok, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je vais reprendre peut-être deux questions et après ça, on va partir dormir. Et moi, ma reine, je suis doux. <rire> Vous aimez ça Alim, tu dis qu'elle est de bouddha <rire> ouais seigneur qu'est qu ce que vous ai fait <rire> tu demandes ce qui marche dans ton corps je connais ce que tu as mis dans ton corps chaque fois que tu veux commencer un kit tu te mets à saigner tu attends quand tes, tes règles finissent tu fais ton kit hum? Fred Mambo, je vais très bien. Tu attends tes règles finissent, tu fais ton kit. Tu ne veux pas quand même essayer 30 jours par mois. Arrêtez de mettre toujours tout de maléfique dans, dans, dans les choses. Comment sait-on qu'on est dans la bonne direction? Tu dois confesser que tu es dans la bonne direction. La foi, c'est la ferme assurance de ce que tu ne vois pas, mais que tu espères. Quand tu fais quelque chose, même si c'est une mauvaise décision de mariage que tu es en train de prendre, Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est dans ce pays que je dois partir, est-ce que c'est ça que je dois faire, montre-moi. Maintenant Seigneur, je crois que tu veux que je fasse ceci, et je vais le faire. Et si ce n'est pas toi, si ce n'est pas la direction qu'il doit, doit prendre, montre-moi, intercepte-moi, dis-moi. Et quand ils vont te montrer, il faut que tu sois vigilant pour écouter. Parce qu'il y a des décisions parfois qui sont très euh, difficiles à faire. Parce que le discernement est très délicat là-dessus. Je n'ai pas bonne mine. Et puis tu vas faire quoi pour me soigner papa hmm? Comment savoir le pays étranger dans lequel on va réussir Vous avez des questions Je dirais, je les qualifierais de tellement gens de peu de foi. On ne vole pas le don spirituel de quelqu'un Mais on peut voler ton don On peut voler ton don Oui Les personnes qui sont de l'eau savent qu'elles sont de l'eau. tu dis, comment savoir qu'on est de l'eau? Pourquoi tu choisis l'eau particulièrement? Donc tu es venu chez moi, ma fille t'a raccompagné. Les personnes de l'eau sont très attirantes. Elles ont de très beaux yeux. Elles sont très, très, très séductrices. Généralement, les personnes de l'eau ont des pouvoirs. Je ne vais même pas continuer. Parce que les personnes de l'eau se reconnaissent à un moment. Comment savoir qu'on est voilé? Le truc, c'est que vos questions sont toujours dans le sens des blocages jamais dans l'autre sens. Vous êtes dans le sens des blocages. Et vos esprits sont tellement focalisés sur le blocage. Tellement. Je me demande bien pourquoi. Flore, bonsoir. Les personnes de l'eau, il y a les sirois, il y a les sirènes. Et quand vous avez des questions, cherchez. Demandez surtout à vos guides. Je dis que la, mes produits ont, ont, ont dévoilé la, les décepticons de ta famille. <rire> Beaucoup d'entre vous, vous n'engagez pas vos esprits. Vos anges, vos ancêtres. Tu veux que ton business de péric fonctionne, peut-être que c'est pas le business que tu es censé faire, mais tu forces. Quand tu trouves ton élément, ça commence à marcher. Comment savoir qu'on est protégé par une entité Qui t'a d'abord dit que tu es protégé par une entité Il ne faut pas forcément être côtier pour être une personne de l'eau. Non. Les petits déjà expliquer comment devenir spirituel. J'ai expliqué tout à l'heure. Il y a juste un moment où tu deviens. Certaines choses t'attirent. La façon dont tu dépenses, ton argent change. Ton vêtement change. J'arrête de déviser tes cheveux n'importe comment. Certaines d'entre vous, votre spiritualité est retardée parce que vous n'êtes pas prêt à abandonner ces choses-là. Vous êtes en boîte de nuit tout le temps, vous ne voulez pas arrêter. Vous avez cinq dragueurs, vous ne voulez pas arrêter. Et vous voulez faire ça et être spirituel en même temps. C'est difficile. Il faut nettoyer vos mains. La spiritualité ne vient pas avec la peur. Si tu ressens la peur, il faut demander à tes guides. Si tu veux aussi beaucoup purifier l'atmosphère chez toi. Plus tu es spirituel, plus tu as confiance, tu as la foi. Mais si tu traverses les ondes, les hommes, les zones. On va lire le son 23. Je vais le son 23. La spiritualité n'exclut pas les problèmes. Le Seigneur et l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si tu te rapproches de cela, tu sais que tu ne manqueras pas. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Tu sais que partout où tu vas, tu seras sur ces verres pâturages. Bonsoir, Love Life. Il me dirige près des eaux paisibles. Il y a beaucoup de repos et de direction. Tu es guidé. Tu dois vraiment être guidé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu me guides, tu m'envoies dans des endroits paisibles. Comment est-ce que je rencontre encore la vallée de l'ombre de la mort Ah ah Oui, la spiritualité n'exclut pas les problèmes. Ça n'exclut pas les zones d'ombre. J'ai parlé de ça l'autre jour. On appelle ça Dark Night of the Soul. La nuit noire de l'âme. Ce sont des dépressions très intenses que tu peux traverser quand tu deviens spirituel. Très, très, très, très, très intense. Et puis dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains au mal, aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Après m'avoir fait traverser la vallée de l'homme de la mort où j'ai failli mourir, où j'étais dans les, les, la confusion, la dépression, tu viens maintenant mettre une table devant moi et tu me bénis quand il y a les gens qui me détestent, qui me regardent. La spiritualité ne veut pas dire que tu n'auras plus les ennemis. La spiritualité ne veut pas dire que vous n'avez plus les ennemis. Je ne répondrai pas à ta question, oh, on est là. Je te focalise seulement sur le don. Tu veux le don. Tu devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Ta tête qu'on d'huile, c'est l'onction qu'on augmente. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. voilà ça fait beaucoup de choses donc on est spirituel ça ne veut pas dire que bon ça va en épargner de toutes choses il te conduit il mène les combats pour toi tu traverses même la dépression les zones d'ombre là tu traverses tu frôles la mort il est toujours là fly no one je ne vais pas te répondre pour accoucher tu as compris j'ai vu ta question Le fait d'être spirituel, on a tous des dons. Hein. Il y en a qui sont dormants. Il y a des dons qui sont dormants en vous. Par exemple, la capacité de lire les énergies, euh, d'être médium, psychique. Vous avez tous, on a tous ça parce que la télépathie. Mais chez certaines personnes, c'est plus élevé, plus prononcé que d'autres. Les guides sont toujours en harmonie avec toi. C'est toi qui n'es pas en harmonie avec eux. On partait du fait que vos guides veulent vous parler. Ils veulent vous. C'est un peu comme quelqu'un qui est là, il attend que tu, tu, tu, tu répondes à ses messages. Donc, ils t'attendent. Ce n'est pas eux qui pas toi qui les attends. Et ils ne sont pas en conflit avec toi. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour qui t'aide et ne te parle pas. Ou bien il y a des problèmes avec toi. Vos dons ne sont pas dormants. Comment reconnaître son don C'est Comment... ça que vous avez des questions que quand vous posez, la façon dont vous formulez, je ne vous réponds pas moi. Donc, quand vous avez des questions que quand vous posez, je ne réponds pas. Parce qu'il faut que votre esprit, quand il voit la question, je vois que l'esprit est tordu. Your, your spirit is twisted. Pas besoin de savoir qui sont tes guides pour les identifier. Montrez-vous, montre-toi, je veux te voir. C'est la chair qui parle comme ça. Monsieur Tadier, bye. OK. C'est la chair qui parle comme ça. Tu veux savoir que ton guide est d'abord là. Il est là. Il est là. Pour s'occuper de moi. Pour me servir. Il est ministré à SLCN, ne parle pas dans la direction. Ne posez-moi plus ta question. Tu veux être éclairé sur les entités des eaux. Qui t'a dit d'abord quelles que entités de l'eau? Vous partez prendre les choses quelque part, vous ne finissez pas là-bas. Vous venez me demander. Repars là où on t'a d'abord monté. Tu continues là-bas. Tu as compris? Voilà. Merci pour le cadeau que tu as donné. <rire> on est là. Tu as gagné un ticket pour que tu te bloques. Il faut aller dormir, ma chérie. Va-toi dormir. Les choisis doivent avoir des persécutions. Je viens de lire le somme 23 ici. Non? Les persécutions n'arrêtent pas qui tu es. David te dit qu'on met la table devant lui. On met la nourriture pour qu'il mange devant ses adversaires. Vous êtes toujours là où vous voulez, wow, oh, je vais d'abord que mes problèmes finissent. Non, non, non, non, non, non. Les problèmes sont là, tu prends ta cuisse de, de poulet, tu manges, tu regardes les problèmes. Vous n'avez pas compris. Bye bye. Bye Patrice, pas dormir toi. Vous n'avez pas compris. Même si quelqu'un vient te dire qu'il veut prendre tous tes problèmes. Il veut t'arnaquer. Il veut t'annaker, Houa. Et vous aimez ça? Tu as endormi Joseph. Heureusement, les gens sont très superficiels très beaucoup de personnes beaucoup d'enseignants spirituels n'aiment pas venir sur les réseaux sociaux à cause du flux de personnes qui est là et même contrôler ce flux c'est tellement délicat c'est pour ça que beaucoup de ces personnes n'aiment pas je me rappelle j'ai rencontré un enseignant un maître spirituel très très très la... hey. en décembre 2020 mm -hmm. Enfin, il passe son temps au bord de l'eau, dans les endroits, dans les forêts. Et il demande toujours pourquoi tu ne fais pas les enseignements. Je vais mettre tes enseignements en ligne. Il dit non. Il dit non. Le bon moment, je rencontre la bonne personne. Même si c'est une personne, j'enseigne à la personne et je pars. Beaucoup de personnes, vous n'aimez pas, vous aimez qu'on tout, on vient déposer devant vous, on mange, on ouvre même ta bouche, on met dedans. vous élevez spirituellement, mûrissez mûrissez Non tu dis que tu vas essayer, laisse ton bébé, tu ne le fais pas, tu as compris. D'accord, on va essayer. Quand quelqu'un me dit qu'il va essayer, je ne compte même pas sur lui. Le matin, c'est dans mes ordres dans mes employés, il me dit, madame, je vais essayer. Je dis à lui, là, tu ne vas pas me faire. Non, laisse. Je vois qu'une personne, quand elle commence à mûrir dans sa spiritualité, elle ne veut pas faire plaisir aux gens. Elle ne dit pas que je vais faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Elle parle très peu. Elle ne sait pas de te convaincre. Elle ne sait pas de... Non, non, non, elle sait ce qu'elle sait. Et elle n'est pas... Ce pas ton, ton approbation qui va faire que la chose soit vraie ou pas. Yvan, bonsoir. Tu as besoin des de conseils de business, Yann Alévin. Mais je ne suis pas là pour les conseils de business. Apprenez à payer pour avoir les conseils nécessaires. Tu dis comment faire pour évoluer et mener à bien mon business de pâtisserie. Je n'ai absolument pas au bon endroit pour ça. Le noir est habitué à toujours aller, aller partir dans la quincaillerie pour acheter le pain. C'est comme ça que le noir aime. Tu peux manger les chèvres pour acheter la Range Rover. Vous aimez ça Rien du, rire, du rire. bon, j'ai fini avec les questions. Très rarement, je fais des questions-réponses. Donc, j'ai fait un peu aujourd'hui. Euh, Océanie, c'est très facile de tomber sur la bonne personne. C'est très facile de tomber sur la bonne personne. C'est ta foi qui attire la personne. Ta foi. Quand tu fais ta chose, tu dois être convaincu que ça va donner. Tu dois être convaincu que la bonne personne vient à toi. Tu dois être convaincu dans ton esprit. Et quand tu parles avec les gens, tu déclares. Tu déclares que non, telle personne. Ma chose est en train de venir. Peut-être que tu es en train de chercher un appartement, tu dis que je vais trouver l'appartement cette semaine. Bonne soirée facebook bonne soirée à demain matin elle a prié le matin